Donc maintenant, on va faire Mario Party 4 sur Gamecube Ça va être génial Je vais y arriver, genre toutes les étoiles Au revoir y a terrible. Hein. Allez, c'est parti Le jeu date de 2002, j'ai essayé de le mettre en français Ce sera peut-être mieux alors, donc euh, surtout pour la vidéo, parce que sinon ça me dérange pas si c'est en anglais. J'adore l'anglais en plus. Hop, c'est parti Commencez, let's go Allez, hop Ah j'avais déjà fait une partie avec Yoshi. Quel fichier voulez-vous utiliser On va prendre un fichier vide, hein, on ne sait jamais. Ça fait pas longtemps que j'ai pas rejoué à ce jeu. choisir mode de jeu ok je sais plus hein, lequel je prenais souvent avant exactement j'aimais bien je prenais souvent story mode, ah oui c'est story mode que je devais faire souvent Sinon mini game mode, option room présent room extra room c'est pas le premier déjà party mode, on va faire story mode c'est mieux en gros c'est l'histoire quoi sinon on n'aura que les mini-jeux des trucs comme ça moi je veux tout mais <rire> venu dans le mode aventure on fera peut-être d'autres modes à l'avenir aussi hein, bien sûr donc les du jeu bah non merci hein, j'ai pas envie de lire tout ça je vais choisir un personnage moi je vais prendre mario parce que j'aime bien mario J'aime bien Yoshi aussi, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais dû prendre difficulté. Moi bon, je mets normal, hein. On va pas abuser. Mini-jeu Hall, donc ça veut dire tous les mini-jeux. C'est parti. Bon, il y a un peu d'anglais quand même. Hein. J'ai mis en français, mais il y a un peu d'anglais. Hein. Donc Hall, ça veut dire tout. Je fais l'anniversaire Mario. Bah, d'ailleurs c'est l'anniversaire d'Eden vendredi. Aujourd'hui, nous célébrons euh, l'anniversaire de Mario, comme il se doit. Tout le monde a un cadeau pour toi, n'est-ce pas Génial. Ça n'est quoi comme cadeau Enfin, il va falloir les mériter. Tu dois d'abord jouer les cartes que nous avons préparées. Nous ne t'offrirons un cadeau que si tu gagnes sur notre carte. C'est dommage que je ne peux pas choisir la, la petite tortue en personnage. Non, je l'aurais choisi de plus moi lui il dit rien il mais... met. Ça fonctionne ainsi. Il était timide dans hein, l'autre. Choisir une carte ou jouer. Ouais ok. Euh... Donc, je vous assure les gars on fera euh, on fera plusieurs vidéos. Je, je ferai plusieurs let's play où je pourrais, par exemple faire ça, ça, ça et les deux autres. Donc là je sais pas. Mes préférés j'avoue que c'est celui de Tod et celui de lui là. Je, je sais pas comment il s'appelle. Euh, donc je sais pas. <rire> On va faire Todd allez. Et que la fête commence Ouais. Ah bah, on entre dans la boîte à cadeaux. Donc qui sont mes adversaires Alors ça tout de suite. Et si je me souviens bien, il faut que j'ai le plus d'étoiles possible avant les autres. Et de l'argent aussi, mais les étoiles c'est le plus important si je me souviens bien alors décidons maintenant de leur détour ok oh, je suis dernier ah j'aime pas être euh, dernier je préfère être deuxième ou troisième mais dernier j'aime pas genre t'es obligé de patienter que les trois autres jouent avant toi et tout Faites de votre mieux ouais et venez voir la première étoile du jeu ah oh elle est toute proche ah oui c'est vrai il faut 20 pièces pour l'avoir ah et puis ça euh, le, le truc avec la flèche là c'est oh, casse-pièce. Surtout pas que les autres gagnent au mini-jeu. Le problème c'est que si on est en équipe dans les mini-jeux, bah tout le monde a sa part d'argent s'ils sont gagnants. c'est chaud, chaud, chaud, chaud. J'espère que je vais pas encore faire un petit nombre ridicule. Ah bah il est de retour à la case d'épargne. Bah fallait pas qu'il joue hein. Puisque c'est comme ça. En plus il me fait mal à la tête. Oh, oh Bon. Allez un grand chiffre, s'il te plaît. Oh non c'est pas vrai Oh c'est pas vrai Genre c'est fait exprès, c'est pas possible. J'ai fait un tout à l'heure et j'ai refait un là, quoi. Je voulais euh, tout sauf ça. Bon, concentre-nous sur le mini-jeu. Et 4 ballons, ok. Je sais plus c'est quoi ça exactement. Ah, c'est pas avec les abeilles ou un truc comme ça, ça. Ah non, c'est un truc comme ça, ok. Et ça me revient. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué au Je sais pas ça fait combien de temps, mais ça doit faire quelques années quand même. Donc, il faut pas que je me fasse écater oh, C'est assez facile ça, normalement je devrais y arriver. J'ai gagné là Ah non, faut que j'attends qu'il m'inspire, c'est 0 secondes Oh les boules <rire> oh, On va y arriver Ouais, mais ce qui me chagrine, c'est que si je gagne... Les autres, ils auront quand même leur part d'argent, il me semble. Donc ça, ça, ça c'est pas cool. Parce que j'ai envie d'avoir l'étoile avant eux. Ça, c'est facile, ça. C'est pas trop stressant. Par contre, quand on, est, quand on a le rôle avec les, la boule avec les piquants là, c'est plus stressant. Fini, moi j'ai gagné. Désolé, Wario Là, il est assez facile, c'est bon. Ouais, je suis deg. Et les autres, ils n'ont pas mérité leur fric, là. Oh là là. Parce que s'ils tombe sur l'étoile avant moi, après, mince. Euh, Genre, il pouvait pas faire trois, il serait tombé sur la case rouge et puis... Vas-y, achète des trucs. Comme ça, tu auras plus assez pour le... Yes! Il y aura pris assez comme ça pour euh, l'étoile. Mais par contre, cet objet-là sert à justement avoir l'étoile aussi. Donc, euh, <rire> attention, c'est pas rassurant. Oh non, il est sérieux le singe là! Ah, parce que j'ai pas envie de faire la boucle moi. Allez, bien fait. Comme ça la case rouge on se fait pas de cadeaux là dedans ah, je le sens mal je vais le payer un tour <rire> bah ouais j'ai fait 8 avant. ah j'ai pas de peau ça commence mal si le Wario il aurait fait euh, plus, plus que 8 euh, enfin plus que 5 cases je sais plus exactement bah, ça aurait pu être bon pour moi, là, pour aller vers l'étoile. Là, je m'en éloigne. Marin de 12, 2. Alors, ça, je sais plus non plus. Ah oui, c'est ça. Ok. Alors, ça, c'est déjà un petit peu moins facile que l'autre, hein, il me semble. le plus dur, c'est d'être au milieu aussi, je pense. On est déjà arrivé d'être au milieu. Ah oui, il faut que je saute, ça va. Ah oui, c'est ça, en fait. Nous, on n'a aucune difficulté. C'est juste qu'on doit faire tomber l'autre dans l'eau. Ah oui, mais bah attendez, je vais me mettre comme ça, ça peut être mieux. Il faudrait que Yoshi se mette euh... autrement, c'est vrai. C'est bon, nous avons gagné. Ouais. Bah de toute façon, il n'a pas assez d'argent donc c'est bon. Regardez, il a pas les 20 pièces. Comme il a acheté sa lampe. Mais attention, hein, sa lampe, comme je le disais tout à l'heure. <rire> L'autre, il perd. Hein. En plus, c'est bien, ça lui fait des pièces en hein. Père, père, père. Ouais, try again. Il a perdu. Try again, c'est dire essaye encore. Mais t'as pas le droit de réessayer, donc euh, c'est bien. Quand j'étais petit, je savais même pas ce que ça voulait dire tout ça, là, en anglais, là. Mais maintenant que j'ai appris un peu, j'arrive à comprendre. Et ça sert beaucoup dans la vie. Oh là là, mince! Il a assez d'étoiles le fou là Oh c'est pas vrai Ah je suis deck. Je suis deck, deck, deck. Voyez une étale. Euh, Yoshi il devrait pas tarder d'en avoir une aussi parce que. Dès qu'il aura assez de pièces, je pense qu'il ira.. Euh, il utilisera sa lampe pour la voir. Oui, du coup là faut arriver comme ça et tout, c'est plus compliqué là pour l'atteindre maintenant. Étoile. Ah, oh, je suis deg Oh non, j'ai je... pas, c'est pas vrai J'ai encore me taper la boucle. Ouais, voilà, j'ai pas le fort hein. Ah oui, il peut passer par là. Oui, on a un truc. Donc pas sur une case ouais. bon bah je suis des hein. je suis pas prêt d'avoir euh, l'étoile 9 je suis obligé de refaire un tour oh là là, là. Ah. Et bon. J'ai le petit, j'aurais préféré le grand, mais le petit peut servir aussi. Hein. Ce qui est bien avec le grand, c'est que, bah, on peut écraser les autres, donc, quand on écrase les autres, on leur pique des pièces. Ça, c'est bien. Je sais plus combien de pièces on leur pique quand on leur saute dessus, mais. Alors. Ah oui, ça, c'est pas mal, ça. là, c'est moi le meneur. Je le sais, est-ce que j'étais tout à gauche, là Ok, donc là, je la colonne 2 là. Donc là le but du jeu c'est d'arriver avant les autres. Oh là, le temps que je me remets mon faire. vous risquez d'entendre un petit peu la manette parce que faut appuyer comme un dingue sur les boutons. Oh là là. Là déjà ils ont un petit peu d'avance sur moi. Parce que tout à l'heure bah, je savais plus comment fallait faire. Bon, j'ai vite retrouvé comment faire à les faire. J'ai perdu 5 secondes quand même. Attends que je saute dessus. Oh putain, hein, il m'a pas attendu. <rire> bon. Allez, allez, allez. Sur nous les autres là wesh. Ouais. C'est stressant là. Très stressant. Ah, j'ai trouvé. Allez, rejoins-moi vite. Ça est, -à -dire, on les a on les a doublés. Allez vite vite, c'est là, c'est là, c'est là. On y est. Ah oui, par contre, avec le ballon, j'y arrive jamais, moi. <rire> Putain, je jamais avec le ballon. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Bah, des cas, vas-y, vas-y. Hein. Il n'y a, a plus que peur pour euh, sauver la mise. J'y arrive pas, pourtant, j'appuie bien sur les bons boutons. Hein. Je vous jure. Jamais réussi à le faire. Ah, si, ça vient un peu là. Putain, c'est pas vrai. Un arrêt. Oh là là, on a réussi quand même. Oh, c'était chaud. <rire> Heureusement qu'il qu qu qu savait, lui, parce que là, moi, j'arrivais pas. pas. Bon, on a gagné. On a gagné trois mini-jeux, là. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça sauvegarde à chaque tour. Donc ça, c'est bien. Donc, monsieur Yoshi a fait 9, il va aller à bord. ce qu'il me faudrait, moi c'est la lampe aussi, moi en hein. bon, faudrait plusieurs. qu'est-ce qui va nous faire lui alors des fois ça, ça peut tout tout changer tout bouleverser le jeu. genre si vous êtes dans la galère et eh ben vous pouvez vous retrouver euh, en bonne euh, en meilleure condition ou vous êtes dans de bonnes conditions mais le pire peut vous arriver il peut y avoir de tout <rire> panique à boire Oh là donc je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'être euh, concerné <rire> je ne sais pas ce qui va m'arriver ah. Voilà. ah ah non ah si c'est moi bon alors bah euh, tu me donnes ton étoile <rire> allez donne moi ton étoile décale là c'est ça que tu veux ou des sous, mais l'étoile c'est plus important ah, c'est les sous, apparemment. Ouais. Oh non, je Non J'ai plus d'argent que lui Oh non, c'est une très mauvaise nouvelle. <rire> c'est pas vrai. Regardez, j'ai 56 pièces, il en a que 20. Il a, ils me veulent tout. Oh, c'est pas vrai, je suis dead. Je sais qu'il m'a sauvé un petit peu sur le dernier euh, mini jeu, mais quand même. Là, euh, ça vaut pas le coup, hein. Ah, je suis deck. Il m'arrive que des trucs pas bien depuis, depuis le début du jeu. Je gagne les mini-jeux, mais euh, le reste... Le euh, reste, ça va pas du tout. Mais tout peut basculer, on va y arriver. Faut partir des fétistes. Hein. Vas-y, perds, toi. Try again. <rire> yes, c'est bon. Par contre moi si j'y vais je veux gagner hein. eh, oh, J'ai pas eu de chance depuis tout à l'heure Ah fallait que ça tombe sur moi en plus hein. <rire> Pour les pièces là oh. Parce qu'avec 20 pièces je peux même pas m'acheter la lampe Il faut 30 pièces je crois ou plus même je sais plus À mon tour Oh, bah j'avance toujours pas. Et en plus après je dois refaire encore le tour. Ah ça va mal, ça va mal, ça va mal. But. Ah c'est du foot ça. Oh là, et puis en plus ils ont mis Wario. Bon, heureusement que c'est pas le singe, hein, parce qu'il est plus gros. Et il tire pas fort du tout, euh, Mario. Hein. Peut-être que j'appuie sur le bouton plus longtemps. Ah oui, voilà, c'est ça plus longtemps. Ah, à côté... Euh perdu J'sais pas si ça aurait été une bonne idée qu'il revienne avec moi elle prend pas le champignon qui écrase tout le monde hein, je suis pas loin de toi là c'est bon c'est le vert qui écrase euh, tout le monde là. le rose c'est bon c'est pour C'est pour passer euh, dans les petits passages secrets là. bon bah voilà hein, il a l'étoile hein, euh... Donc il y en a deux qui l'ont Vas-y, mettez là à côté de moi l'étoile Voilà, il la met tout là-bas. Euh, en plus, il y a... Euh, je sais plus qui qui est, qui est tout près. Enfin, déjà, le rayon il est, il est assez près aussi. Mais il y a Deka, je crois, qui est plus près. Moi, je suis obligé de, re, de refaire un tour. Oh là là. deux fois que je me le tape ça j'espère que que je pas le refaire une troisième fois la boucle hein. parce que j'avance pas moi Pour avoir l'étoile ça va être compliqué sinon les trois nages c'est quoi ça ah c'est ça alors ça j'ai euh, jamais trop réussi. Il me semble que je sais jamais. Déjà en vrai je sais pas nager mais... Bon ça change pas grand chose. Hein. <rire> ah j'arrive pas, faut que je tout le monde. Ah comme ça ah bah ils ont pris de l'avance sûrement. Bah là ça sert plus à rien et <rire> tu fasses quelque chose là je peux plus me rattraper C'est bizarre ce que j'appuie sur les bons boutons pourtant <rire> Ah mais allez rigoler là Ah j'ai avancé un centimètre ah si, ça y est, j'avance un peu. Même si en fait, j'appuie sur les deux boutons en même temps, c'est tout. Hein. Donc, on, on n'a pas à tout habillé là, vous deux. on ça sert à rien que, que j'ai d'argent, maintenant. Et donc, du coup, ils vont être trois à avoir l'étoile. Ils vont tous l'avoir, en gros, sauf moi. Oh, mais lui, il est un peu triché, quand même, parce qu'il a pris la lampe, hein. J'aimerais pas avoir un nombril comme ça. Hein. Et il l'a eu facilement. Ben les autres aussi en qui fait yahoo comme si j'étais content, en fait pas du tout <rire> parce que quand j'appuie sur le bouton gauche, il euh, y a mon personnage qui fait voilà, Tu entendu, yahoo, j'aime bien faire ça Quand j'étais petit j'arrêtais pas d'appuyer sur les deux boutons là euh, en haut de la manette Parce que j'aime bien appuyer dessus je sais pas pourquoi Et c'est toujours le cas Ouais viens pas m'emmerder toi hein. Désolé mais je suis un peu vulgaire Déjà à l'époque j'étais un peu comme ça vrai, Les jeux vidéo euh, direct. Euh, c'est difficile de, de pas dire euh, de vulgarité des fois Alors.. Et pourtant, c'est pas des jeux pour adultes, hein. Alors, go. 7. Ouf. Je vais pas me retaper la, la boucle. Enfin, c'est des... des. jeux qui.. On peut jouer enfant, mais qu'on peut jouer adulte aussi, quoi. Alors je sais pas si je vais en haut ou en. Ah, attendez, je vais regarder le.. Hop, je sais plus où elle est l'étoile Est-ce que je fais comme ça Sachant que j'ai l'étoile. Pas l'étoile champignon rose. Ouais mais non, ça le fait pas. Donc il faut déjà être comme ça. Sauf que ensuite. Attendez. Je regarde. Ensuite il va aller là. Je regarde le, le trajet. Hein. Ensuite, ça. Bah la flèche qui est là, là, vous voyez la flèche rouge là, bah faut qu'elle soit là, sinon bah. Donc, il euh, y a qui par là Je regarde s'il y a quelqu'un qui est devant moi. Il y avait des 4 alors, mais il est plus là. Hein. Ouais, oh là là, ça va encore tomber dessus ça. Ouais, c'est ça compliqué. Hein. <rire> du tout, c'est quoi non plus Ça va me revenir là avec l'image. Ah oui. Euh, je crois en fait, sauf que c'est le mini jeu faut monter une montagne. Oui, c'est ça. Une montagne enneigée. Le plus vite possible. On voit les autres. Il faut pas tomber. Et donc euh, du coup là on a la manette qui tremble et quand ça tremble il faut bien se tenir euh, au mur sinon on tombe donc ça ça fait c'est assez facile C'est assez facile comme mini-jeu Top ils m'ont mis un gorille en plus hein. c'est parce qu'il y a de plus léger hein. enfin, un gorille ou un singe je sais pas d'ailleurs exactement Bon, bah là, nous on, on aperçoit le sommet, nous Donc hein. on va y arriver. Mini Gagné. Ouais, c'est assez facile ce, ce mini-jeu. Ah, par contre le voleur d'argent là qui m'a volé tout mon argent là je suis pas d'accord moi là il m'aurait valu... il fallu les 20 pièces là plutôt oh là attention lui il va écraser du monde à moins qu'il y ait personne sur son passage donc là l'avantage qu'il peut euh, voilà, faire euh, en deux fois comme ça il est sûr de faire un plus grand chiffre et il tombe sur le truc euh, maléfique Allez vas-y donne moi ton étoile ou donne lui son ton étoile je sais pas euh. ah, il lui prend 15 pièces c'est tout Ah je sais pas j'ai pas fait gaffe combien il avait de pièces de base. Ça se trouve il avait même pas 15 justement. Attends lui il gagne encore de l'argent. Oh non lui il va faire un petit tour de manège. Donc en fait ça c'est euh, Ça permet de gagner euh, Un objet. Si je me souviens bien. Ouais. Ah donc là le meilleur objet là. C'est euh, le cristal. Donc il faudrait pas qu'il l'ait. Parce qu'en fait le cristal ça permet de voler les étoiles ou l'argent euh, de tes adversaires. Et eh ben il l'a comme par hasard. Cela il là il peut. Il peut toujours une étoile à quelqu'un. Et ça lui en fera deux quoi, donc euh, là c'est juste pas possible quoi, ouais. moi je veux pas moi. Oh encore Ah vas-y, là je veux que ça tombe sur moi, je vais être concerné, mais cette fois-ci positivement. Merci Bon bah on va voir hein, euh... on va voir ça tout de suite. je voudrais bien que quelqu'un me donne son étoile hein, parce que parce qu ils m'ont fait perdre du temps hein je me suis pris le truc trois fois là la boucle avec les flèches là ah c'est pas moi oh. quand c'est moi il arrive des mauvaises choses et quand c'est pas moi il va des bonnes choses pour l'autre je suis deg. oh là là oh, c'est encore pire ça veut dire que wario il va avoir deux étoiles et en plus il a un cristal avec lui donc là on est bien dans la crotte ouais. Et si la boule serait tombée sur moi là, sur le deuxième temps là Bah ben, ça aurait été moi qui aurais vu euh, l'étoile de l'autre là. J'en ai zéro moi, hein, donc euh. Alors. Bon. On avance. Oui. Est-ce que j'ai assez pour la lampe pitié Acheter un objet. J'ai assez. Alors ça je sais plus repousse les attaques donc ça c'est pas mal aussi, c'est un peu comme le champignon vert, Mais là c'est vert transparent comme vous pouvez voir, là ça permet de jouer trois fois sur le dé. Et là pareil mes versions mini. Bon moi ce que je veux, ce qui me tente le plus, hein, c'est ce qui y a de plus cher, hein. c'est comme dans la vraie vie. Ce qui y a de plus cher, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Soit c'est une meilleure qualité, euh, ça tient, je vois pas. Euh... Ah non, ça c'est pas cool, par contre. Ah, ça c'est pas cool, par contre. <rire> J'ai vraiment pas mérité ça. Babbertribber. Oh, ça, ça c'est un truc sur l'eau, ça, tous les coups. C'est du des... Des vocabulaire marin, alors. Ah oui, ok, donc là. Euh exactement en gros il faut pas se prendre les, les obstacles et arriver avant les autres c'est quel bouton faut utiliser c'est <rire> oh, pas du tout mais quel bouton faut utiliser oh. en fait c'est pas du tout pratique parce que ah. Ouais, non, j'ai jamais vraiment réussi ce mini-jeu, je m'en rappelle. C'est un peu chaud. Là, je vais me prendre la pierre, là. Voilà. <rire> c'est bon. Je suis désolé pour les petits cris euh, vraiment pas vérifs. Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, Ouais. Bon, bah, tant pis, hein. On sera point une prochaine fois. Lui il est blindé de thunes et son compagnon là il a deux étoiles là, il mérite pas Ah bah non du coup euh, il, il a plus deux étoiles vu qu'il lui a repris, ah, c'est vrai je me rappelais plus. Ok, bon bah je préfère ça parce que Alors ça par contre c'est bon signe parce que ça, ça veut dire que la flèche elle sera du bon sens pour moi après quand je vais arriver. On arriver à l'étoile. Ça c'est bon. En plus il a 0 zéro pièce donc. Euh... Donc de toute façon il n'y a pas trop à se... Pas trop hein, de raisons euh, de flipper, de flipper. Non, qu'est-ce qu'il fait là Oh, C'est bon, je suis pas concerné. Ah oui, il utilise son cristal. C'est les sous, l'étoile. Ah, l'étoile. Il a récupéré son étoile. Hein C'est pas vrai J'avance <rire> tout doucement. Oui, bah d'un côté c'est pas plus mal parce que comme ça, je suis sûr que Yoshi il va passer avant moi sur le truc là qui tombe. Donc c'est pas plus mal. Boule surprise. Ok. Alors ça c'est quoi là Ah c'est ça. Ah oui d'accord. Donc là en gros, faut pas se faire ramasser. Hein surtout pas se faire ramasser là. alors euh, c'est pas facile ça enfin c'est moyennement facile mais c'est pas non plus ce qu'il y a de, de, de plus dur hein, ouais. il y a lui qui gêne ah vas-y te, te mets pas là toi Et les deux autres là, se sont fait, Je ne peux pas me laisser faire hein. Tu me prends pour qui là Yoshi y mais... Oh mais les sous que je vais gagner là euh, Les autres ils vont en avoir aussi euh. C'est bon, j'ai gagné Ont pas mérité hum. J'essaie d'avoir l'étoile là puis après euh, on va arrêter là pour faire une deuxième partie parce que la vidéo elle dure trop trop trop trop longtemps oh là là qu'est ce qui va se passer encore ah oui un mini jeu à tous les coups un mini jeu supplémentaire bon ça va il a pris que 10 pièces par contre moi j'en ai vraiment pas beaucoup des pièces oh non il aurait dû choisir l'autre oh là là ouais parce que si j'ai pas mes 20 pièces pour l'étoile c'est mort euh, là je vois bien que je peux l'avoir assez facilement donc ça m'embêterait de j'ai jamais réussi ce mini-jeu. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Voilà. <rire> Qu'est-ce que je disais J'ai rien du tout, euh, dans ma pêche ah, C'est pour ça que j'aurais préféré qu'il choisisse l'autre. L'autre mini-jeu. Il était assez euh, difficile, difficile aussi l'autre, mais moi, je peux. Bon bah du coup, euh, 10 pièces en moins. Hein. donc là il faut que je regagne euh, au moins 11 pièces avant d'atteindre l'étoile sinon c'est mal on fait des petits chiffres bon. voilà c'est bon parce que j'ai pas envie d'être euh, qu'on qu squatte mon point là bon moi faut que je fasse un petit chiffre hein. oui voilà je veux que il arrive avant moi là-bas pas à l'étoile hein, je dis bien mais au truc qui tourne là et là, il faut absolument que ce soit un truc facile pour que je récupère de l'argent en plus d'ailleurs 10 pièces c'est pas suffisant ce qui m'en manque 11 pour l'étoile ah bah non parce que là j'ai gagné 3 pièces sur la, sur la caisse bleue donc c'est bon mais il faut pas perdre quand même parce que là, il m'en manquera quand même des pièces de alors c'est toujours mieux d'en avoir un stock. Hein. Ah ouais, je connais ça. Il faut faire le plus de points possible, c'est ça. Ah je sais plus trop. Ah oui, on peut aller chez les autres aussi. Ah, je sais trop comment ça marche, exactement. Ah oui, si ça y est. <coughs> Excusez-moi. Alors.. Non non non non ah la la la que je voulais faire. la c'est moi qui a le moins de pièces la là il la mis où je voulais où je voulais bon on va aller plus vite je vais mettre au au la c'est bon la ça la ça Non, par contre, euh, je suis pas promis, je suis de... ah Il y en a un qui est dans les 100 presque. Ah je fais n'importe quoi. J'ai gagné, oh là, j'y croyais pas. <rire> J'ai cru que j'étais deuxième parce que je voyais Wario là qui avait plus de points que moi à un moment là. Ouf, bon c'est bon, j'ai récupéré les pièces. Donc là j'en ai 22 donc j'ai assez pour l'étoile. Pas de panique, on va essayer de l'avoir et puis après on va arrêter cette première partie. Bah <rire> qu'est-ce qu'il veut faire avec ça bon il peut pas de toute façon, mais il est obligé de faire le tour. La flèche, elle est pas dans le bon sens. C'est pas ouais. le haut. Un point d'interrogation. Oh non Le point d'interrogation. Il tombe sur le point d'interrogation. Oh non Ah, ça fait ça, je m'en doutais. Ah bah, c'est meurt les gars. Pour l'étoile, là. <rire> ça va pas être pour la première partie, en tout cas. Je le sens. Là, on euh, va... Bah... Arrêter après le mini-jeu euh, suivant là. Donc, j'espère qu'à la deuxième partie, on va, on va vite rattraper euh, le retard. Ah, puis Mario là, avec ses deux étoiles. Il... Oh. Ah, mais pourquoi il a fait un l'autre aussi là Fallait pas faire un. Parce que du coup, la flèche est revenue où il fallait pas je croyais trop à ah là je tombe de haut ah bah vas-y tu aurais une lampe toi et en fait j'en ai acheté une lampe moi aussi ouais mais je sais pas si si j'utilise tout de suite j'ai assez d'argent je peux utiliser tout de suite mais euh, je sais pas si ah, je me demande qu'est-ce que vous feriez vous à ma place Je suis sûr que vous l'utiliseriez là tout de suite. Je suis sûr sûr. sûr. Bah écoutez, ce, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein, je vais l'utiliser maintenant. Euh, Par je fais comment Pour prendre l'objet, je ne me m'en plus du tout. carte. Euh, objet. Ah c'est ce bouton B, voilà. Voilà quand même, que j'ai une étoile quand même. Hein Parce que je vais bien perdre, mais je vais pas être euh, tout dernier, euh, tout dernier quoi. Quand même. Bon de toute façon, je vais pas perdre. Si je tombe sur monsieur gros nombril assez souvent, euh, ça devrait aller. Bon, ça me fait penser à Aladdin, à Aladdin du coup. Hop, c'est bien mérité, hein, depuis le temps que je crois après. Ouais, donc là, il me reste plus que deux pièces, du coup. Une prochaine étoile. Oh là bah y'a y'a un Yoshi il est tout près non 9 Non non non non oh, c'est pas vrai <rire> pourquoi j'ai fait neuf fait neuf quand il fallait pas Vas-y un mini jeu je sais pas mais pique-moi pas de fric hein. Bah remarque j'ai que deux pièces Bah j'ai deux pièces hein, donc euh, bon c'est pas. Mais bon j'aurais préféré ne pas tomber là-dessus quand même. Voleur. Ouille Ah ça je m'y attendais quoi. Ça fait très mal hein. Bon bah là je crois qu'il va se passer un mini-jeu. Bon bah c'est parti hein. Du coup ça fait deux mini-jeux là, il y a encore. Celui-là puis celui qui termine la partie cette partie là. Et on se retrouvera ensuite pour la partie 2 du let's play. Donc c'est parti. Les fruits de la mort, ok. Ah oui je m'en rappelle de ça. Oh là, c'est chaud. Donc non j'ai pas besoin. Donc en fait là c'est un jeu. Euh, en gros, euh, c'est le hasard quoi. C'est le hasard. Donc un peu pas grand chose. Moi hein. ouais, il doit y mettre les cerises. Ah j'aurais dû prendre des bananes. <rire> Ouais, c'est vraiment un hasard. S'il aime pas en gros, euh, il crache du feu euh, sur la figure. Il me semble, il me semble que c'est ça. Hein. Je suis même certain. Mia, délicieux. Non, j'aurais préféré qu'il disait l'inverse pour l'autre. Bon, je vais prendre les bananes après. J'espère qu'il aime ça. Hein. Ah, je sais plus s'il en reste des bonnes quand moi. Ah non, il a... Ah si, Ça a pas été fait. Moi, perso, j'aime pas les bananes, sauf s'il y a du chocolat dessus. Une bonne banane là avec un chocolat dessus avec une boule vanille glacée à côté là mmh, miam. banane banane bon j'espère que c'est le bon choix hein. je vais pas prendre l'ananas hein, parce que y a... normalement l'ananas il faut enlever la peau et tout hein. enfin la, la banane aussi hein, vous allez me dire mais L'ananas, il y a des pics dessus Oh, tu me craches pas du, du feu dessus. Là. Ouf, c'est bon. Allez les autres, t'as perdu là. Ça je sais, j'arrive pas à savoir c'est quoi comme fruit ça. Bon, Peut-être guerre, euh, c'est quoi Non, c'est pas le dire, C'est pas c'est quoi comme fruit Ah Oh j'ai eu une petite hésitation quand même oh. Bah il a bien mis la cerise alors donc euh, Et les bananes Mais bon faut pas donner les mêmes choses parce que ah, je vous l'ai dit hein, c'est le hasard donc Allez vas-y crache lui dessus c'est bon on en finisse Oh c'est pas vrai Ah merde j'ai appuyé sur pause Ah je veux pas que ça me tombe dessus hein tout ça moi allez bah oh là et eh, c'était mmh. moins une il restait zéro seconde quand il a pris le truc Cerise ça a déjà été donné vas-y vas-y crève crève crève parce que sinon le tour suivant c'est moi là et j'ai peur que ça me tombe dessus ah c'est bon c'est bon non, non. Mmh. yes <rire> Ouf Bien fait pour toi Wario En plus toi t'as deux étoiles là, t'as un voleur là Oh là. là. Bah, et encore il est gentil, il lui a pris euh, toutes ses pièces mais il avait pas grand chose. J'aurais préféré qu'il qu lui arrache euh, une étoile. Donc un mini jeu est avec quoi Burger de l'amour. Voilà, c'est euh... italien ça non C'est euh... Burger de l'amour, je crois, que ça veut dire en français. Je pense que c'est italien. Allô. Ah, euh... bon, je connais pas italien. Mais... Là, j'ai réussi à traduire. Amour, ça veut dire je t'aime. Ti un truc comme ça. Faut pas confondre avec l'espagnol parce que ça se ressemble un peu comme un Yes, j'ai trouvé le bon. Donc là c'est pareil, c'est un peu le hasard. Hein. et aussi la rapidité ça fait y aller de Après ce mini jeu là on va se quitter pour se retrouver à la prochaine vidéo on va, on va y on va gagner là j'espère oui c'est bon on l'a celui-là c'est dans la poche